Bonjour, comme promis, dans cette vidéo, je vais vous partager la technique que j'utilise pour apaiser les émotions. La première chose que j'aimerais vous dire, c'est qu'il y a une différenciation entre libérer vos émotions et apaiser vos, émo vos émotions. Apaiser vos émotions, c'est soulager la douleur, la douleur physique, la contraction physique. Libérer vos émotions, c'est la libérer au niveau de la racine. C'est vraiment deux processus qui sont très complémentaires, mais très différents apaiser vos émotions c'est euh, soulager c'est on travaille le haut de l'iceberg mais libérer vos émotions il faut vraiment redescendre à la racine de ce pourquoi cette émotion elle est présente hier je vous ai fait une vidéo justement où je vous parlais à quel point c'était important de faire équipe avec vos émotions parce que vos émotions en réalité sont des réels guides vos émotions contiennent vraiment le secret de ce que vous avez besoin de mettre en place donc on a coutume, beaucoup de gens ont l'habitude, ou enfin ont l'habitude, non, mais je vois pas mal autour de moi des personnes qui justement quand ils vivent l'émotionnel, et c'est tellement difficile quand c'est là, qu'il y a ce réflexe de dire ok on va fuir l'émotion, on va se débarrasser de l'émotion. On peut même faire une méditation dans l'intention de déba se débarrasser de l'émotion, ça veut dire je veux me débarrasser de l'inconfort qui est là. Mais en vous débarrassant de l'émotion qui est là et de l'inconfort, vous ne vous permettez pas de saisir justement à travers elle la solution qu'elle vous apporte. Rien n'émerge au hasard à l'intérieur de vous. S'il y a une émotion qui émerge à un moment donné par rapport à une situation donnée, c'est qu'elle est porteur d'un message pour vous. Elle est porteur d'un message par rapport à la situation que vous vivez. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'une émotion, elle est toujours porteur, porteuse <rire> d'un besoin non nourri, d'un désir qui n'a pas été nourri à ce jour. Et c'est cet appel en fait, l'émotion a cet appel de nous dire « Oh !» il y a quelque chose à mettre en place que tu n'as pas réussi, que tu n'as pas pu quand tu étais enfant, mais qui reste encore dans un état de manque. Donc, quand on reconnecte cet état de manque, et c'est ça qui crée la contraction, c'est parce qu'on n'est pas dans un, es un espace plein. Donc, pour que cet espace... Euh, comment dire atrophié à l'intérieur de soi deviennent un espace plein et là on se sent épanoui nous avons besoin d'aller contacter le cœur de l'émotion de ce qu'elle nous dit de ce qu'elle nous parle afin qu'on puisse vraiment s'apporter ce dont tout, ce dont nous avons besoin donc nos émotions en fait sont réellement euh, des guides parce que les émotions nous permettent de nous comprendre si je m'écoute j'écoute mes désirs ça me permet de me comprendre, mais c'est valable pour nos émotions, c'est tout aussi important en fait. Si à un moment donné, j'écoute mes émotions, elles, elles me guident et elles me tendent vers ce que j'ai besoin de, de remplir, par contre, ce que j'ai besoin de nourrir à l'intérieur de moi. Donc souvent les gens disent « je ne sais pas ce que je veux ». Non mais écoutez vos émotions, vous aurez la réponse. Elle est là, elle est là. Alors c'est inconfortable, c'est vrai, parce que c'est une contraction. Mais c'est le moyen que notre âme trouve pour justement nous signaler qu'il y a un problème, qu'il y a quelque chose, il y a une mise en action, il y a une invitation, à une mise en action. Il y a quelque chose à compléter à l'intérieur de nous, il y a quelque chose à reconnecter à l'intérieur de nous. Et c'est vraiment un appel à un éveil, un appel à une complétude et c'est ça qui est extraordinaire dans une émotion. Donc, j'espère que cette première vidéo vous a déjà permis d'ouvrir les yeux à quel point de faire équipe avec votre émotion est la première condition sine qua non. Dans cette vidéo, je vous explique aussi à quel point il y a deux choses que j'ai expliquées, à quel point c'est important. Alors, c'est ça, en fait, qui est subtil dans l'émotion, c'est qu'à la fois, elle est porteur du message de notre besoin non nourri et que rencontrer l'émotion est indispensable, justement, pour aller extraire, extraire cette solution qui est tellement importante pour nous. La solution, elle ne vient même pas de notre mental. La solution, elle, elle est là. L'émotion porte la solution. L'émotion est vraiment un guide C'est extraordinaire, en fait. Mais la deuxième chose qui est aussi importante, et c'est ce que j'ai dit dans la vidéo précédente, c'est que, c'est aussi en même temps important de resituer votre émotion à sa place. Peu importe l'émotion qui émerge en vous ici et maintenant par rapport à une situation actuelle et présente, votre émotion est une expression du passé, une expression d'une fracture, de quelque chose qui n'a pas été nourri quand vous étiez dans votre passé. Donc votre émotion qui est là, dans la, la situation présente, est en réalité dans la ligne du temps une émotion passée qui se réactive liée à une histoire passée à une expérience passée donc l'émotion que vous allez vivre ici qui va s'accrocher à votre situation présente elle est aussi associée à toute l'histoire passée donc c'est là où ça vous demande d'être vigilant parce que si vous vivez une situation ici actuellement peu importe la situation Comprenez bien que l'émotion qui émerge n'a rien à voir avec la situation présente. C'est une, une émotion passée qui se réactive et qui se réveille, qui est stimulée et déclenchée par la situation présente. Donc, c'est vraiment important de resituer ça parce que ça nous amène parfois, on est émotionnellement pris, on prend des décisions et puis on les regrette, vous voyez. Et puis finalement, in fine, qu'est-ce qui se passe ben, Vu que cette émotion-là, elle... Elle n'est pas traitée vraiment mais vous avez essayé de, la, de vous en débarrasser et eh ben l'émotion elle revient en boucle ou bien l'émotion revient de manière beaucoup plus intense donc vous ne pouvez pas vous fuir vous voyez donc en fait c'est là où c'est vraiment très important quand on vit une situation présente de se dissocier de, de cette émotion en la replaçant vraiment dans l'espace temps où elle, où elle est et de bien dire ok en fait à ce moment-là, c'est ce que je vous ai montré hier, je vis la situation actuelle et j'ai l'émotion qui me colle sur le visage et qui en réalité ne me permet pas de voir la situation en vrai. Donc, pour pouvoir vivre la, la, la situation présente, j'ai déjà besoin de me dissocier de l'émotion qui est la contraction, accompagnée de toute l'histoire passée qui est écrite, parce que je vais voir la situation présente à travers ce filtre-là. Donc, je vous invite vraiment à regarder la vidéo précédente si vous ne l'avez pas vue. Je vous explique vraiment tout ça, d'accord Donc, comment faire, comment faire euh, pour euh, euh, apaiser vos émotions Il y a vraiment cette notion de rentrer en contact avec vos, vos émotions est très, très importante. Je vais juste relire mes notes. Euh, si vraiment j'ai oublié quelque chose Non euh, rentrer, en, rentrer, rentrer en contact avec vos émotions ne veut pas dire vous associer et vous définir à partir d'elles. C'est juste que je suis à la fois dissociée, je suis à la fois dissociée de l'émotion parce que je comprends bien que l'émotion et toute l'histoire qu'elle se raconte vient du passé. D'accord Et en même temps, je suis en contact pour aller lire ce qui se passe. Qu'est-ce qui est écrit en fait Quel est le besoin qui n'a pas été nourri dans le passé qui est toujours d'actualité, si présente, et qui fait que je suis réactivée, et que j'ai besoin de mettre en place justement pour que l'émotion soit dissoute totalement. C'est ça en fait. C'est ça, en fait c'est vraiment cette mécanique-là que vous avez besoin d'intégrer pour apaiser vos émotions et ensuite les libérer en conséquence. Il y a une chose qui, qui, qui, qui, quand même, et je vais vous re revenir sur ce process tout à l'heure, mais il y a une chose qui est quand même importante, la question qui, qui se pose c'est qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce qui fait que vous vivez de la souffrance émotionnelle Il y a, il y a une chose que, que de se dire, il y a une différence entre se dire ok j'ai une émotion qui est là, et il y a une douleur qui est là. C'est la première sensation que vous allez ressentir. Il y a... Une contraction qui va vous amener à vous réveiller mais cette contraction elle va s'amplifier à l'intérieur de vous pour devenir une réelle souffrance émotionnelle qu'est ce qui fait qu'on passe de cette contraction à une souffrance émotionnelle et, et c'est important de mettre un éclairage dessus la raison pour laquelle vous basculez dans cette souffrance cette intensité émotionnelle et cette souffrance émotionnelle c'est parce que vous émettez de la résistance à rencontrer l'émotion vous n'êtes pas d'accord en fait Dès que l'émotion est là, vous vous dites non, moi, je ne suis pas d'accord que l'émotion soit là. Il y a un problème, c'est ce que vous vous dites, et, et vous, vous vous jugez vous-même d'être dans un espace de, d'être dans cet état de vulnérabilité parce que vous que vous considérez que cet état de vulnérabilité est de la faiblesse, alors que pas du tout. C'est juste qu'à un moment donné, vous êtes saisi, et c'est normal de se sentir vulnérable, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, par nos émotions. Mais nos émotions est une invitation à se poser. C'est vraiment une invitation à dire, ok, je me pose parce que là, je crois qu'il y a un appel à l'intérieur de moi. Mais c'est un appel qui, forcément, est un peu douloureux. Mais le fait est même, dès lors que vous acceptez de ressentir l'émotion, vous acceptez de la rencontrer, c'est comme si l'intensité émotionnelle ne va pas monter plus. D'accord, la souffrance émotionnelle, elle est vraiment due à cette résistance-là, la résistance que l'émotion existe déjà, et puis vous voilà du jugement qu'on a par rapport à soi, mais aussi euh, de ressentir l'inconfort. Il y a un refus de ressentir l'inconfort. Donc plus vous, vous êtes dans ce refus et plus l'émotion elle vient vous chercher parce que l'émotion, elle veut communiquer avec vous. Elle vient vous chercher, donc elle revient en boucle. Ou bien elle revient de manière beaucoup plus intense pour qu'à un moment donné, vous vous posez, que vous dites « Ok, j'accepte. Qu'est-ce qu'il se passe en fait ?» Je me pose « Qu'est-ce qui se passe vraiment ?» Donc, pourquoi je vous parle de ça Parce que je souhaite véritablement que vous ne soyez pas obligé d'arriver dans cet espace de la souffrance émotionnelle. Vous pouvez avoir cette conscience de ce que je vous dépose là et à un moment donné de se dire « Ah, dès qu'il y a des émotions, posez-vous s'il vous plaît. Sinon, ça va être pire. Posez-vous, prenez-vous un temps pour vous poser et pour rentrer en contact avec votre émotion. » C'est uniquement quand l'émotion est écoutée, entendue. Quand vous rentrez en contact, vous écoutez votre émotion et que vous l'entendez, que l'émotion s'apaise. C'est comme un enfant en fait. Votre enfant, quand il ne va pas bien, la seule chose qui apaise votre enfant, c'est si vous arrêtez tout, vous l'écoutez et vous l'entendez. Sinon, l'enfant ne s'arrête pas. Vous voyez Et c'est la même chose. C'est la même chose pour vos émotions. Donc, euh, donc voilà, la souffrance que vous ressentez ne vient pas de la contraction émotionnelle elle-même, mais elle vient de la résistance que vous émettez à rencontrer votre émotion. Et aussi, elle vient... De toute l'histoire qui se raconte or émotion et histoire qui se raconte vient de votre histoire passée ça n'a rien à voir c'est pas d'actualité ici et maintenant ça n'a rien à voir avec votre réalité ici et maintenant Donc, resituez vraiment les choses à leur place j'espère que j'ai amené de la clarté si ce n'est pas le cas laissez moi un message ensuite maintenant comment apaiser vos émotions donc je tout à l'heure vous êtes pris émotionnellement, il y a une situation et hop, vous êtes pris émotionnellement. Oh là là, prenez-vous un temps, c'est la première chose. Arrêtez tout, acceptez, manifestez votre indisponibilité autour de vous, rentrez dans votre bulle et préoccupez-vous de vous. Votre, vos émotions est un appel à ce que vous vous préoccupez de vous à ce que vous soyez là pour vous c'est un appel de présence à vous même voilà je vais manifester ma présence je vais être là pour moi voilà l'appel de l'émotion en réalité donc prenez-vous un temps moi j'appelle ça un temps de méditation ça peut être un temps de silence mais remettez vous dans, dans votre bulle pour aller rencontrer votre émotion pour apaiser votre émotion l'émotion toute émotion Écoutez entendu vraiment avec cœur et empathie se dissout naturellement et totalement d'accord donc vous allez vous mettre dans cette disposition là justement juste je me pose moi je ferme les yeux je rentre le menton et je rentre en contact avec tout ce qui est vivant à l'intérieur de moi et je pose vraiment cette intention de ici et maintenant mon intention est de rencontrer tout ce qui est vivant à l'intérieur de moi et puis la première chose que je dépose, c'est j'accepte. J'accepte, c'est ok que l'émotion soit là. Ok, je me parle à moi-même et je dis c'est ok que ça soit là. Parce que c'est normal, si votre émo... il y a une émotion qui est là, c'est normal, ça vient de votre histoire, ça fait partie de vous. Elle est en train de vous dire qu'il y a quelque chose dont vous n'êtes pas d'accord, il y a quelque chose qui ne s'aligne pas avec vous. Donc c'est normal qu'elle s'exprime cette émotion. Donc c'est important, c'est ok, j'accepte en fait et c'est ok, c'est ok que l'émotion soit là et c'est ok de ressentir pleinement. Je lâche le contrôle, je lâche toute résistance et je laisse l'émotion prendre sa place et s'exprimer pleinement à l'intérieur de moi. Et je dépose ça et ensuite je vous invite à vous offrir une présence, être auprès de vous. Avec amour avec douceur avec tendresse avec empathie et, et avec compassion vraiment une présence compatissante dans le non jugement et juste être là je vais me comprendre je vais me comprendre dans ce qui se traverse là en moi et juste on reste là en fait il n'y a rien à faire c'est une, une écoute c'est comme si je reste à côté de quelqu'un et je me tais je ne juge pas ce qui se passe j'écoute vous écoutez l'émotion, vous rentrez en contact avec vous, la laissez se, les contractions se manifester à l'intérieur de vous et c'est ok, c'est correct. Et vous rentrez en contact, vous écoutez, vous comprenez, sans jugement. Et vous vous offrez cette présence, vous êtes, vous offrez cette présence jusqu'à ce que l'émotion disparaisse d'elle-même. Ce n'est pas vous qui déterminez, c'est l'émotion. Je reste à côté et je comprends. Ok, je me parle de temps en temps et je me dis, oh, c'est normal, c'est ok en fait. Posez les mains là où il y a la contraction, si, vous, si ça vous fait du bien, c'est ce que je fais souvent. Puis de temps en temps, j'inspire, j'expire et j'évacue, d'accord Et revenez toujours dans cet espace où il, a, où il y a la contraction. Vous pouvez vous parler, vous rassurer aussi et dire, c'est ok en fait, ça va bien aller. Quoi qu'il arrive, ça va bien aller parce que jamais je me quitterai. Jamais je m'abandonnerai, je serai toujours là pour moi. Ok, parlez-vous, j'ai toutes les ressources pour m'en sortir. Tout est infiniment possible, je suis créateur suprême de ma réalité, donc je vais créer une réalité qui me convienne. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Parlez-vous, vous voyez, parlez à cette part-là de vous. Et c'est ça accueillir vos émotions, et vous allez voir que, ah, ne cherchez pas à ce que ça parte, hein. non, non, non. Restez, c'est ok de rester là le temps qu'il est nécessaire. Et en fait, vous savez bien que cette émotion, elle n'a rien à voir avec votre situation présente, en plus de cela. Donc, en plus de rentrer en contact et que vous avez aussi, pardon, avant d'aller plus loin, rentrez en contact et comprenez ce qu'elle a à vous dire. Notez sur un papier ce que votre émotion vous dit. Quel est, le, quel est votre... Pardon, quel est votre besoin là vraiment Qu'est-ce qu'elle vous indique de? Quel est votre désir à nourrir Quel est votre besoin à nourrir Notez-le sur un papier. Et puis, resituez bien que l'émotion, c'est une émotion passée. Déposez vraiment qu'elle n'est pas d'actualité. Pour être libre de cette émotion, vous avez besoin de poser cette intention que ce n'est pas d'actualité pour vous aujourd'hui, ici et maintenant. Vous ne comptez ni... La toucher, ni la saisir, ni répondre à cette émotion. Il n'y a rien à dire dessus, il n'y a pas d'acte à poser dessus. C'est juste un nuage qui passe. On laisse passer l'orage. Et vous restez juste là. Dire, non, c'est plus d'actualité. Dites, c'est plus d'actualité ici et maintenant. Je refuse de nourrir encore et d'être dans cette émotion-là. C'est fini. Ça, c'était avant. Et à ce moment-là, vous allez bien ressentir que c'est uniquement une contraction qui est présente. Elle devient vraie si l'histoire que vous vous racontez avec, vous allez continuer votre vie avec. Mais elle n'est pas d'actualité si vous lâchez cette histoire de dire non. En fait, tout ce qui se raconte là, c'est tout ce qui s'est raconté avant. J'ai saisi les besoins que j'ai besoin de nourrir, c'est ok. Mais la contraction est qui est là, je vais juste l'accueillir. Mais rien de tout ça n'est d'actualité. Donc j'offre vraiment une réelle présence à ce qui se passe justement pour réaligner mes désirs présents avec ma réalité présente, avec des nouvelles décisions présentes, reliées à mes désirs présents dans ma réalité présente. Je me répète mais c'est vraiment ça, d'accord Donc il faut laisser passer, il ne faut pas toucher. Il faut pas toucher on écoute on comprend ça fait partie de votre histoire vous voyez ça fait partie de votre histoire mais aujourd'hui vous êtes prête à ne plus y toucher et d'accueillir ça avec empathie d'écouter assez pour que ça puisse se dissoudre et se taire d'elle-même voilà comment on apaise nos émotions j'espère que ces quelques mots vous ont permis justement de de vous mettre en pratique, parce que c'est un peu le but, hein, ce, le but de ce live, enfin, cette vidéo, c'est la mise en pratique. Donc je vous invite à le faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Et si vous voulez avoir le processus complet de A à Z de vos gestions émotionnelles entre apaiser, mais aussi déstocker, euh, déraciner et déprogrammer euh, ces blessures émotionnelles à la racine, il y a justement un processus en ligne que j'ai mis en place et qui est à votre disposition sur mon site internet. Donc, euh, allez-y sur wwwarmel timinecom euh, Je pense que je vais mettre le lien aussi dans ma bio. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez besoin de moi en coaching one to one, je suis aussi à votre disposition. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre. Voilà, je vous souhaite euh, une, une bonne rencontre avec vous-même et un bel accueil avec vous-même. Voilà, <rire> au revoir, à bientôt.